Comment moins te dévaloriser Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. J'ai déjà parlé de la notion de valeur, je vais parler aujourd'hui du lien avec l'estime de soi. Estimer, c'est aussi évaluer, déterminer la valeur. Lorsque tu connais tes valeurs, que tu agis en accord avec elles, voire même que tu te bats pour elles, tu augmentes ton estime de toi. Au contraire, lorsque tu agis à l'encontre de tes valeurs, tu vas te dévaloriser et diminuer ton estime de toi. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui prône la vérité et qui passe beaucoup de temps à mentir J'ai déjà parlé de comment identifier ses valeurs. Aujourd'hui, je te propose de prendre du temps pour noter déjà dans quelle situation ou dans quel domaine de ta vie tu te sens en incohérence avec tes valeurs. Si pour toi, la valeur autonomie est importante et que dans ton travail, il y a une forte présence du contrôle est-ce que ça te convient Et ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu pourrais trouver à la place de plus pertinent pour toi et qui serait en accord avec tes valeurs par rapport à la première question. Est-ce que si la bienveillance, c'est une valeur importante pour toi, une solution serait d'apprendre à mieux communiquer pour incarner cette bienveillance dans ton quotidien et avec tes proches Donc si je récapitule... L'estime de soi, c'est la façon dont tu te vois. Agir en accord avec tes valeurs, dans tous les domaines de ta vie, c'est augmenter ton estime de toi, et augmenter tes chances de te sentir fier de toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te propose de la diffuser si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un dans ton entourage. En tout cas, moi je te souhaite un très bon week-end, et je te dis à lundi 10h pour la prochaine vidéo.